Bonjour à tous. Nous sommes le 14 mars 2022. J'aimerais regarder avec vous les marchés, surtout la situation en Ukraine. Et euh, je voudrais pas regarder la guerre, ce qui se passe en ce moment, qui sont les bons, les méchants. Comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, je veux pas faire un bilan de euh, qui euh, euh, va être considéré comme le méchant ultime. Euh, euh, de part et d'autre, on a des interprétations et je, je ne veux vraiment pas me fier aux médias de masse parce qu'eux ont une ligne de pensée qui est tout à fait injuste. Euh, Aujourd'hui encore, j'ai entendu une dame qui se trouve à travailler pour un club de hockey ici, régional, ben, au Québec, là. et puis elle a été condamnée uniquement parce qu'elle est russe, euh, russe euh, euh, je trouve ça absolument absurde, et plus qu'absurde, je trouve ça immoral, euh, mais je ne veux pas en venir à ça, je veux tout simplement parler du côté économique de ce qui se passe. En ce moment, les sanctions qu'on fait subir, à, à ben, je parle aux Américains, aux Occidentaux, à cause de, des sanctions prises par les décisions gouvernementales, pour faire en sorte que l'avenir n'est pas très, très rose pour euh, différentes euh, contrées ici en Amérique du Nord. Euh, euh, je parle des États-Unis. Euh, euh, Biden est allé dire, je trouve ça absolument immoral, est allé dire euh, que là, il va falloir souffrir un peu parce que, dans le fond, ces sanctions-là vont faire en sorte que le peuple américain va payer pour les décisions prises par les gouvernements. Et je ne veux pas justifier, justement, l'invasion de de la Russie en Ukraine, là, euh, même si aujourd'hui, euh, Don, Don Passe vient d'être bombardé abondamment par les Ukrainiens. Euh, C'est comme une grande victoire pour l'Occident, mais il y a eu plusieurs, vraiment beaucoup, beaucoup de victimes. Donc, euh, ce n'est pas blanc et noir, même si les médias essaient de nous faire penser que euh, ce sont euh, les Ukrainiens qui sont les bons et les Russes qui sont les méchants là-dedans, je ne parle pas de Poutine, parce que Poutine est un dictateur. Je ne parle pas de l'individu lui-même qui a pris la décision d'aller envahir euh, l'Ukraine, mais je parle tout simplement euh, de la situation géopolitique. C'est une vieille situation qui perdure, mais euh, les conséquences économiques euh, vont être terribles euh, non seulement pour... Euh, l'Ukraine, mais pour le reste de la planète, pour l'Allemagne entre autres qui importe, je pense, 40% de leur énergie euh, à, de la Russie. Et euh, j'aimerais regarder quelques articles avec vous que j'ai placés sur mon site euh, qui vont vous faire, euh, en tout cas, vous donner une perspective de ce qui arrive en ce moment. Et euh, regardez, ben dans, en premier lieu, c'est ce que je voulais vous parler. Ça. Ça me préoccupe vraiment. là. Euh, C'est euh, le nouveau Bretton Wood. Bretton Wood, euh, ça se trouve être les accords qui ont été pris à cet endroit euh, dans le Maine, je crois, en 1944, les accords de Bretton Wood euh, où on a pris des décisions pour euh, euh, fixer les nouvelles... Euh, euh, les nouveaux paramètres de la société après la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, ces paramètres-là euh, ont vraiment pris fin, euh, je pense, euh, à peu près dans les années 2000, lorsqu'on a décidé de d'étirer euh, ces... Euh, euh, cette, euh, ces paramètres-là de, de, du monde entier de la planète, c'est-à-dire mettre le dollar américain euh, comme euh, ben, le pétrodollar, donc la de, de devise mondiale par excellence, parce que plusieurs me parlaient euh, à un certain temps euh, qu'un qu jour, euh, on va avoir une monnaie universelle sur la planète. Eh bien, c'est arrivé, j'aimerais vous... Euh, Réveillé là-dessus, c'est arrivé en 1944 lors des accords de Bretton Woods et le dollar américain est devenu la monnaie mondiale pour tous les peuples, c'est-à-dire que le dollar américain euh, ce qui est pernicieux là-dedans, euh, c'est que le, le dollar américain se trouve à être la devise euh, qu'on utilise abondamment pour toutes les transactions euh, mondiales. D'ailleurs, j'étais au service d'une grande, grande entreprise pendant plusieurs années et euh, tous nos produits étaient vendus en dollars américains. Donc, euh, le dollar américain est encore roi et encore... Euh, euh, cette situation fait en sorte que les Américains se trouvent à avoir le gros bout du bâton, comme on dit ici en québécois, parce que eux peuvent imprimer des dollars à, à volonté, c'est-à-dire par simple décision gouvernementale ou même de la FED, appuyée par le gouvernement, peu importe, et peuvent inonder le marché de dollars américains, et c'est la devise reine Donc, euh, eux décident non seulement simplement les règles du marché, mais décident aussi comment fonctionne le marché. Et euh, dans ces paradigmes-là où on... On traîne ça depuis 1944, on est rendu à la fin de ce système-là. Et on a vu que dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé, qu'à partir des ben, 87 avec Alan Greenspan, Greenspan, on a commencé à imprimer euh, euh, un peu, mais d'une manière non abondante comme on l'a fait dans les derniers temps, surtout ben, les derniers temps en 2020, là, en mars 2020. Euh, parce que c'est devenu une folie d'impression monétaire. Euh, mais euh, tout ça a commencé surtout euh, après le, le crash de l'an 2000. Euh, je vous en avais parlé encore une fois dans moi, ma, prochaine, ma dernière vidéo. Euh, je vous invite à aller la à revérifier. Vous allez voir, j'ai mis des graphiques, tout ça, pour vous expliquer cette situation-là. Et on a accéléré le processus en 2007. Et maintenant, en 2020, Ben 2020, mars 2020, euh, Lorsqu'on a eu le crash de, du COVID, là, euh, je dis ça avec un peu d'ironie parce que euh, fin 2019, on avait commencé à avoir, ben, on avait la crise du, des repos, on avait commencé à imprimer massivement des dollars. Donc, euh, on est rendu à la fin de ce système-là et euh, même euh, Biden a dit dernièrement que... Euh, que le balise. Ça fait longtemps qu'on le sait, là, même au niveau de la Banque du Canada, c'est pas caché, vous n'avez simplement qu'à aller sur le site de la Banque du Canada, vous allez trouver l'information immédiatement qu'on commence à parler d'une devise basée sur ben, un peu la blockchain, là, donc un peu à la manière de des crypto-devises existantes, là, du Bitcoin. Eh, de l'Ethereum, peu importe, mais la devise, la crypto-devise serait une crypto-devise gouvernementale. Et Biden a dit littéralement qu'il euh, qu y avait une équipe là-dessus pour commencer à travailler là-dessus pour euh, que les États-Unis puissent passer avec cette crypto-devise-là euh, gouvernementale. Et ce qu'il a dit dans son message, c'est qu'il voulait faire attention pour ne pas... Euh, euh, qui est de, de, de bouleversements spectaculaires dans le système financier américain. Donc, on parle du système financier mondial. Euh, c'est ce que dit littéralement. Là. Moi, ce que je vous dis euh, lorsque je lis entre les lignes, c'est qu'on est à la fin de ce système d'impression de folie monétaire. Est-ce qu'on va continuer à imprimer? Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas laisser aller ce système-là, mais on va partir avec de nouveaux paramètres. Euh, je vous en parle, ça fait assez longtemps, euh, D'ailleurs, Christian Freeland, en 2020, en avait parlé... Euh, du salaire de base universel. Euh, euh, on avait parlé du bout des lèvres, mais là, on commence vraiment à en parler d'une manière sérieuse parce que, ben, comme au, au Canada, c'est le cas aussi aux États-Unis, euh, plusieurs familles, plusieurs industries, euh, ben, les gouvernements, on le sait, sont hyper endettés. Donc, euh, le système euh, de Bretton Woods euh, a été, euh, à la fin du système de Bretton, Bretton Woods, euh, c'est basé uniquement sur la dette, et non pas sur une valeur euh, solide comme l'or, ou euh, l'argent. Euh, certains parlent du Bitcoin, comme je vous dis, euh, libre à vous d'investir. Moi, je dis que le Bitcoin fonctionne à la manière des technologies. De toute façon, on va finir avec les, euh, les, graphiques, euh, les graphiques, mais on va aller voir les titres technologiques et vous allez voir les similitudes entre le Bitcoin et, euh, le Bitcoin et euh, le, le, le, les titres technologiques. Moi, je vous parle de valeurs, refuges, solides depuis des millénaires, c'est-à-dire l'or et l'argent, mais on va aller voir ça un peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire au, au début de cette vidéo-là, euh, je vous dis euh, ce que j'entrevois je, je, de ce qui va arriver, parce que dans le fond, euh, les indices, on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de faiblesses. Et euh, ce qui pourrait arriver, c'est que ben, la Fed va. Euh, Jérôme Powell, je pense, c'est demain ou après-demain, donne euh, euh, le. le, le, le le, le, le, le chemin là, à, à suivre, là. au niveau de la hausse des taux d'intérêt, je pense que ça va être 0,25 On va voir si c'est 0,50. Ça va être encore plus euh, un, un, un événement qui va matraquer encore plus le, euh, les indices. Donc, on va voir ce qui va arriver. Les indices euh, sont absolument dans une situation en ce, ce moment-là très, très précaire. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais ce qu'il faut surveiller euh, surtout, c'est les, les, les mots, les termes que Jérôme Powell va employer. Moi, je pense qu'il va faire tout simplement il va dire, bon, c'était pas prévu, c'était pas prévu la, la, la guerre en Ukraine, que Poutine envahirait l'Ukraine, donc on doit euh, reviser nos mesures. Comme je vous avais dit, euh, les taux d'intérêt peut-être va monter un peu, mais euh, les le taux d'intérêt, peut-être va donner, euh, parole va donner un petit signal, qu'on, oui, on était obligé de monter les taux d'intérêt à cause de l'inflation, mais euh, je ne pense vraiment pas qu'à long terme, les taux d'intérêt vont monter, même si la spéculation fait en sorte que, si on voit sur la spéculation, sur les taux, deux ans, cinq ans, dix ans, euh, euh, c'est à la hausse et pas à peu près. Je pense que Powell euh, va vraiment prendre une décision comme pour euh, dire qu'il n'a pas perdu euh, la face devant euh, les États-Unis, mais va quand même être très, très prudent dans ses déclarations pour faire en sorte qu'il qu n'y ait pas de panique sur les marchés. Donc, euh, je pense qu'il va être tempérant dans ses déclarations. C'est à suivre. C'est euh, demain ou après-demain, peut-être que la déclaration finale va sortir. Euh, ici au Canada, on a monté de 0,25 On va voir ce qui va arriver. Donc, on va commencer par… Euh, je vais vous placer mon écran pour que vous puissiez me suivre. On va commencer par euh, une déclaration assez importante. Bien, je vous avais dit… Euh, de, euh, de, de Biden, euh, mais qui a été, euh, bon, c'est main dans la main, vous savez très bien que Janet Yellen est secrétaire du Trésor euh, euh, américain, donc euh, ma, fonctionne main dans la main avec euh, la Fed, d'un côté, Jérôme, Powell, et euh, de l'autre côté, du président Joe Biden, donc euh, euh, tout fonctionne d'une manière très, très, très euh, corrélée. Donc, si euh, euh, Biden se prononce sur quelque chose, Jeannette Janet Hélène euh, euh, ont le même discours et Jérôme Powell a le même discours. Euh, et euh, tout simplement pour vous euh, parler de cet article que j'ai placé où on parle que la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, déclare que les Américains verront probablement une année d'inflation très incon on, inconfortablement élevée. Et euh, ce qu'elle dit, tout simplement, c'est ce que Biden a dit euh, c'est que dans le fond, ils ont pris beaucoup de mesures pour euh, euh, ben, des sanctions très, très sévères à l'égard de la Russie. Et tout ça pour le bien de la démocratie, bien entendu. C'est un discours qu'on entend depuis des, des, euh, des années. C'est toujours pour le bien de la démocratie. Mais la réalité, c'est que le peuple américain va souffrir beaucoup. Et le dernier rapport de février, là, qui vient de sortir, c'est le prix à la consommation, euh, est rendu à 7,9 euh, Donc, euh, se termine euh, au cours des 12 derniers mois, se terminant en février. Donc, on est rendu à 8 On va arrondir les chiffres, là. Donc, c'est le rythme d'inflation le plus élevé depuis 1982. C'est vraiment euh, euh, une inflation qui, qui est constatée, non seulement dans notre des d'épicerie, mais au niveau de la construction, euh, il y a un article qui parlait justement des, que des constructeurs avaient comme, signé des contrats pour bâtir des maisons à telle date. Euh, et là, ils sont contraints à acheter des matériaux euh, qui vont faire en sorte que plusieurs constructeurs de maisons, surtout aux États-Unis, on parle de gros constructeurs, euh, pourraient même faire faillite dû au fait qu'ils doivent acheter des matériaux qui sont hors de prix, comme je vous dis, de toujours prendre le 2 par 4 comme mesure de base là, au niveau du bois d'oeuvre. Surtout, le 2 par 4 est rendu à 9 et quelque chose proche, 10 dollars. C'est pas une plaisanterie. Là. Donc, on est rendu vraiment, vraiment dans une inflation qui, qui se mesure d'une manière réelle dans notre panier d'épicerie, dans nos projets de construction, de rénovation, qui se mesure aussi à la pompe à, Lorsqu'on va remplir, faire le plein de notre euh, euh, voiture, euh, ceux qui ont encore des voitures à essence, c'est pour une grande majorité des citoyens, donc euh, on le constate vraiment, moi je le constate vraiment, vraiment, malgré que ma voiture n'est pas quand même euh, très énergivore, mais quand même euh, c'est vraiment euh, euh, un item qui est important dans mon budget. Donc euh, je vais vous citer ce qu'elle est, Janette. Euh, euh, IL, ILN a, a parlé ben cité c'est c'est tout simplement euh, un peu ces déclarations face à à ce que le président Biden est un peu partout sur la planète, parce que dans le fond, c'est à la mode en ce moment de dire que les Russes, c'est les méchants, et que les Ukrainiens, Ukrainiens c'est les bons, et que l'OTAN, c'est la bonne partie, que la Russie, et les Chinois, c'est les méchants. Et moi, je ne veux pas dire que les méchants, c'est les bons, les Russes. Euh, je ne veux même pas parler de ça, je ne veux même pas aller là-dedans. Tout simplement, ce que je veux faire, c'est constater que l'économie, euh, ce qu'on vit là, au niveau économique, c'est directement... Reliés aux décisions des gouvernements. Et euh, dans ce cas-là, ben, euh, ce que Jeannette et Hélène ont dit, nous constatons des impacts sur les prix des denrées alimentaires et je pense que cela peut avoir un effet très grave sur certains pays émergents très vulnérables. Euh, le département du Trésor a dirigé les sanctions économiques de l'administration Biden contre Moscou, privant le pays de son accès au dollar américain et bloquant l'accès à une partie importante du système bancaire mondial. Donc, les décisions qui sont prises par les. Gouvernement, au niveau d'un narratif, là, qui euh, semble le, le meilleur pour tout le monde, là, euh, est un, un, un, des décisions qui vont faire en sorte que plusieurs pays, euh, les pays les plus pauvres, vont vraiment, vraiment souffrir de cette inflation-là. Et même ici, euh, dans des pays appelés dits riches, là, des pays riches, là, euh, les, les plus pauvres, les plus démunis, et même la classe moyenne va subir beaucoup, beaucoup de ces contre coups de ces euh, de ces sanctions-là au niveau de la Russie, parce que euh, ce que ça fait, tout simplement, l'Europe, euh, je pense, prend 40 de ses tout son énergie, c'est autant, je pense, le blé ukrainien, euh, le pétrole russe, euh, surtout l'Allemagne, euh, prend beaucoup, beaucoup de ses denrées euh, alimentaires et autres euh, euh, matériels de base. Euh, en Russie. Donc, euh, si la Russie euh, est en train de priver euh, en tout cas une bonne partie de, de, des matières premières mondiales, eh bien, plusieurs pays vont en souffrir. Et ce que ça fait, tout simplement, ça fait monter les prix de base. On l'a vu dans le nickel où on arrêtait les transactions parce que le prix devenait délirant. Donc, on est rendu là. Euh, Yellen a déclaré que la litanie de sanctions contre la Russie avait été écrasante et qu'elle continuait de consulter ces homologues du monde entier de manière à intensifier les sanctions si cela était justifié. Donc, euh, ce qui se passe en ce moment, ça se trouve être une guerre, non pas une guerre, oui, c'est une guerre réelle, là, au niveau de la Russie, de l'Ukraine, mais c'est plus une guerre économique. Et euh, les sanctions... Euh, ont été dévastatrices dans leurs impacts économiques, a déclaré Yelen. Euh, Biden a dit la même chose, mais c'est au nom de la démocratie. Nous avons pratiquement coupé la Russie du système financier international. Donc, euh, en ce moment, euh, on se trouve à subir, euh, dû au fait que le pétrole monte, euh, le blé monte, euh, euh, peu importe là, les denrées, euh, on parle de bois d'oeuvre, c'était avant un peu, là. Euh, tout monte d'une manière absolument astronomique, dû au fait qu'on impose des sanctions à la Russie, et on coupe aussi le, la Russie du système mondial. Et il ne faut pas oublier qu'au euh, niveau du système mondial, on se trouve à être dans un système global. Donc, on dépend, euh, euh, on va dire, du blé, russe, du blé russe ici au Canada, non parce qu'on a besoin du blé russe, parce que nous... On est une partie du grenier du monde au Canada. Là, on a, au niveau de, de, de, de nos prairies, là, on a du blé en abondance, mais le prix est directement euh, influencé par ce qui se passe au niveau de la guerre. Donc, nous, indirectement, si on achète euh, un produit du blé, à peu près 80 de, ben, on dit de blé, de céréales, là, qui sont inclus dans nos produits de base alimentaire. Donc, euh, si euh, les impacts ne sont pas directs au niveau de notre approvisionnement en blé. On l'a euh, au niveau du prix, parce que le prix se trouve à monter parce que, justement, il y a des sanctions qui sont imposées à la Russie. Donc, de dire que ça nous regarde pas, ça nous regarde directement. Et c'est la même chose au niveau du pétrole. Le prix du pétrole russe, non pas parce que le prix du pétrole est plus haut, plus bas, mais à cause de ce qui se passe au niveau des sanctions, on paie directement ça à la pompe d'essence. Donc, on est rendu à ça. Euh, c'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, euh, c'est une histoire assez terrible au niveau de ce qui va se passer au niveau de l'inflation dans les prochains mois. Euh, et un autre article que je voulais vous parler, euh, et on va terminer avec ça en allant voir les graphiques rapidement, euh, les monnaies fiat. Euh, vont échouer de manière spectaculaire, c'est Lawrence euh, Lepar. Ça se trouve être un article que j'ai pris euh, dans Zero, Zero Edge. C'est un article qui a fait beaucoup, beaucoup euh, jaser parce que euh, ça se trouve être un, un, un, un investisseur. Là, euh, il se trouve à gérer un, un fonds euh, important et euh, lui parle un peu de ce qui s'est... Passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe avec le, la Russie qui a envahi l'Ukraine et euh, les conséquences de, du, de, de ça. Là. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça, euh, cet événement-là a provoqué un séisme mondial, monétaire avant tout. Et euh, peut-être que c'est le coup de barre euh, final qui va faire en sorte que notre nouveau Bretton Woods, comme je vous parlais au début de la vidéo, va euh, être implanté par les Américains. et euh, parce que dans le fond, euh, c'est de là que ça va venir. C'est sûr que les Américains vont consulter les banques d'un peu partout, les banques centrales, bien entendu, d'un peu partout sur la planète, mais euh, c'est évident que le, la situation de la guerre, hein, la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui va influencer euh, les décisions des gouvernements. Et j'ose pas aller jusque-là, mais je me dis, est-ce que ce conflit-là, serait en quelque sorte provoqué pour justement repartir des nouvelles bases, comme par exemple un grand reset, resetter tout le système mondial économique, euh, monétaire, je ne sais pas. Je donne ça comme spécul simple spéculation. Est-ce que ça pourrait être aussi un autre plateau pour, euh, dû au fait qu'on on créé beaucoup, beaucoup de pauvreté, implanter un système de base euh, euh, de, de, de salaire, de, de revenus universels, un peu partout dans les pays, surtout occidentaux. Hum, je ne sais pas. Je me pose des questions. Il y a une autre question que, qui m'est venue à l'idée, euh, dû au fait qu'ici au Canada, on se trouve à avoir, euh, par le gouvernement Trudeau, libéral Trudeau, euh, d'avoir... Euh, euh, euh, d'avoir l'avoir fait là, directement, d'avoir euh, euh, allé jouer dans les comptes de banque privés, d'avoir gelé des comptes de banque dû au fait que Certains citoyens ont osé, non pas défier, tout simplement, aller faire une manifestation. Euh, je parle de la manifestation des troqueurs, là, de la liberté. Là. Oser aller faire une, une manifestation contre les volontés gouvernementales. Et il faut comprendre qu'ici au Canada, on, le on a le droit de manifester. Mais vu qu'on est allé contre le discours, ce qu'on a fait tout simplement, on a mis des personnes en prison et on a imposé euh, des amendes. Mais plus que ça, on est allé jouer dans les comptes de banque gelée des des comptes de banque, euh, à stopper des assurances privées. Donc, euh, c'est absolument absurde ce qu'on a fait et indigne d'un gouvernement démocratique. On se drape dans la démocratie en disant que tout est beau, mais la réalité, c'est qu'on est allé... Euh, euh, euh, brimer des droits fondamentaux euh, qui font partie de la, notre charte des droits et libertés de la part des, du gouvernement libéral de Justin Trudeau Donc, et euh, là on va plus loin encore dans la seconde partie ce qu'on fait en ce moment là, on va non seulement euh, jouer dans la vie des individus mais on va jouer dans la vie euh, des sanctions euh, de pays parce que la, la Russie avait beaucoup de quand même de, de dettes américaines, de bons du trésor. Lorsque un pays achète des bons du trésor, peu importe le pays ou l'individu, mais c'est surtout le pays et les banques centrales qui achètent des bons du trésor. Sans euh, avoir acheté des bons du trésor d'un pays, euh, par contre, euh, les Américains, on voit que euh, le, le, les bons du trésor qui ont été achetés étaient quand même une valeur solide et on pouvait faire confiance aux bons du trésor émis par les Américains. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, mais là, ce qu'on a fait, on est allé jouer là-dedans, disant que euh, vos bons du trésor américain, ben, euh, dans le fond, on les gèle ou on va jouer là-dedans. Donc, euh, c'est vraiment inique ce qui vient d'arriver. On vient de dire... Que le système basé sur Bretton Woods où le dollar américain est roi sur la planète, bien, on n'y croit pas beaucoup parce qu'on peut aller euh, priver les, les individus, les gouvernements qui ont acheté des bons du trésor d'une manière libre sur le marché, euh, peuvent être euh, privés de, de, de l'accès à ces bons bons-là, là, qui ont une valeur. Donc, euh, on vient de briser euh, les accords de Bretton Woods. On vient de briser le système euh, mondial basé sur le dollar américain. Et c'est pour ça que je dis autant au niveau individuel, au niveau gouvernemental, le système de Bretton Woods qui était basé sur la, le dollar américain. Il ne faut pas oublier que euh, lorsque le, le, le, le, les négociations de Bretton Woods ont été faites, euh, il y avait euh, entre, pratiquement tous les pays de la planète qui s'étaient accordés pour euh, ben, fixer euh, le dollar américain à 300, 35 dollars américains pour un once d'or. Et ensuite, en 70 avec Nixon, on a cessé de faire la parité. Là. Mais quand même, on avait... Euh, euh, la, la planète en, en entier avait pris ces décisions-là et euh, c'est là qu'on a fondé la, la Banque mondiale, le FMI, 25 décembre 1945, un peu plus tard. Et on vient de briser tout ça. Là. Et il euh, y a un événement qui est arrivé aussi, euh, euh, je veux vous le rappeler, c'est Poutine est maintenant jeté dans le rôle de, de Gaulle euh, on va le lire. Là. Poutine est maintenant jeté dans le rôle de Charles de Gaulle, qui se plaignait du privilège exorbitant des États-Unis avec son hégémonie du dollar. Comme nous le savons, De Gaulle a exigé de l'or en échange des excédents dollar de change en dollars France de la France euh, et de cette sortie. Euh, et, de, et cette de sortir à, à forcé Nixon à fermer la fenêtre d'or. Parce qu'il faut se souvenir, au niveau de l'histoire, que de Gaulle, à un certain moment donné, ben, la France avait des excédents de dollars américains, là, parce que, dans le fond, il, export, il, est, euh, il exportait plus qu'il importait au niveau des États-Unis. Donc, de Gaulle a dit, bon, de toute façon, euh, le dollar américain, 35 dollars euh, pour un once d'or, ben, on va rapatrier l'or, on y a droit. C'était écrit sur le dollar américain anciennement, ce dollar euh, vaut 35 dollars. Je ne sais pas si le prix, le montant était euh, écrit, mais en tout cas, c'était adossé à l'or. Donc, De Gaulle a demandé tout simplement de ramener l'or en France. Euh, il y avait le droit. On avait des, des excédents de dollars américains. Donc, lorsqu'il a fait ça, euh, demandé à bien des Américains, ont vraiment pas aimé la, cette situation-là. Et effectivement, la France avait tout à fait raison d'exiger de, de l'or euh, parce que, dans le fond, il y avait des excédents de dollars américains. Remettre les dollars Américains a amené moins de l'or. Et euh, c'est après, un peu plus tard, euh, que justement, Nixon a dit « Non, non, il ne faut pas que tous les pays fassent ça parce que, dans le fond, on va perdre toute notre or, qui est à peu près 8000 tonnes, qu'on dit, là, officiellement, là. en tout cas, peu importe. » Et après cet événement de Nixon, l'once d'or est par passé de 35 à 800 l'once, 23 fois euh, le montant. Euh, donc, euh, Poutine... Euh, au niveau des États-Unis, c'est un peu la bah ben, pas la même chose, mais quelque chose qui se ressemble. Parce que euh, au niveau de l'art, euh, russe euh, Les 20 dernières années, ici, le graphique nous montre ça, c'est que la, la poutine, et c'est la même chose au niveau de la Chine, ont augmenté leur réserve d'or d'une manière euh, spectaculaire depuis les dernières années. On le voit ici depuis, euh, mettons, de juillet 2016 jusqu'à janvier 2019. Là. Donc, euh, on a acheté de l'or euh, euh, vraiment, vraiment d'une manière massive. Et euh, la Russie ne doit euh, rien à personne. La Russie, euh, sa dette est nulle. Donc, euh, de toute manière, avec cette situation-là, la Russie, au niveau euh, du marché mondial, là, est, est tout à fait indépendante. Donc, euh, ce que j'avais lu d'un analyste, c'est que la Russie pourrait tenir deux ans cette guerre-là. Euh, je pense que ceux qui sont plus en difficulté, ce sont euh, les Américains et l'Europe, surtout, à cause des sanctions imposées euh, à la Russie. Donc, euh, l'or a encore des très, très beaux jours devant lui. Et là, ce que l'article dit, de, de, de, l'économiste dit tout simplement, c'est qu'on pourrait euh, assister à un crash assez important dû au fait qu'on est encore rempli de, de dettes un peu partout. Et ce qu'on va faire tout simplement... Euh, là, la montée des taux d'intérêt va probablement arriver demain, comme je vous dis, peut-être 0,25 pour ne pas perdre la face. Jérôme Powell va monter ça euh, en, disant, en faisant un discours euh, quand même euh, pas trop alarmiste pour ne pas faire cracher les marchés. Mais euh, on est à la, à la veille, euh, justement, d'une situation assez désastreuse. Euh, avant de terminer avec les graphiques, je suis rendu à 28 minutes. J'essaie toujours de me limiter à 30 minutes, mais c'est difficile. Donc, euh, euh, ici, c'est un graphique qui montre euh, le, toutes les quantitatives easing qu'on a eues depuis le, ben, le début 2008, le 2007-2008, après la, la crise des subprimes. Et euh, tous les fois que le marché a commencé, commencé à montrer des faiblesses. Euh, la Fed a injecté de l'argent massivement pour soutenir le marché. Ici, on le voit, le QE, et on voit très, très bien, lorsque le QE s'est terminé, le marché crache. Vous allez dire, pas cracher, mais corrige. QE2, ici, on arrête d'injecter, ça crache. Euh, QT, c'était un, un QE spécial. Et on a continué, on n'a pas arrêté du tout. Et on a injecté, injecté jusqu'ici, jusqu'en 2015, dans ces coins-là. Euh, Lorsqu'on a arrêté, le marché n'a pas aimé non plus euh, QE Euro. On a injecté massivement de l'argent au niveau de l'Europe, la BCE. Euh, ben, on manque, la Banque du Japon, un peu, tout le monde a injecté d'une manière massive de 2016 à 2018. Et euh, ici, la, la Fed a arrêté d'injecter. On a eu du va-et-vient. Et euh, euh, le QE, le RIPO, la crise des repos, on voyait très, très bien que ça commençait à faiblir en 2019. Et là, la Fed a injecté massivement... Encore de l'argent pour supporter les marchés. Et on sait très, très bien ce qui est arrivé en mars 2020. On dit que c'est le, le, la crise de, de, du COVID. Moi, je n'y crois pas du tout. C'est que les marchés commençaient justement à réaliser que cette folie d'impression monétaire pouvait pas, ne pouvait pas durer. Et euh, ce que la Fed a fait tout simplement, c'est continuer à injecter massivement de l'argent gratuit, créé à partir de rien. Comme je vous ai expliqué mondialement, les États-Unis n'ont pas de, de compte à rendre à personne pour injecter de l'argent massivement dans le système et c'est ce qu'elles ont fait. Et on, a, on est rendu peut-être à la fin de cette injection. Donc, si la Fed euh, arrête, cesse d'injecter de l'argent euh, dans le système, euh, tout simplement ça continue, euh, ben ça va continuer à, à cracher parce qu'on est quand même dans une faiblesse de marché en ce moment. On va terminer par ça pour vous montrer. Euh, je vais peut-être vous montrer rapidement comme ça, mais on va terminer avec ça parce que j'ai passé ma demi-heure. Euh, bon, on va voir ça comme ça. On se trouve à être, justement, ça ça se trouve à être le, le Dow Jones, Standard and Poor, euh, Nasdaq. Vous voyez très, très bien que le support des euh, ben, QE, ce qu'on a vu tout à, tout à l'heure, a en fait en sorte que le marché a soufflé, soufflé. Et là, je regarde tout simplement, regarde tout simplement un indice, mais on peut faire l'exercice avec euh, euh, beaucoup d'actifs euh, sur le marché dû au fait que l'injection monétaire a, été, euh, a donné des facilités pour, justement, embarquer dans des actifs très, très risqués. Et ce que ça l'a fait, tout simplement, c'est cette injection monétaire a mis beaucoup d'argent dans les poches de beaucoup de citoyens fortunés, et les marges sont encore très, très importantes sur les achats d'actifs à risque. Et là, on est rendu à cette situation-là. Donc, aujourd'hui, on avait eu un début de marché on va dire euphorique, pas euphorique, mais qui était quand même euh, prometteur, mais on est retourné à la normale, on est dans un marché de correction. Et est-ce qu'on pourrait avoir une précipitation de la baisse? Euh, L'or aujourd'hui a corrigé... Euh, euh, beaucoup, lorsqu'on regarde ça de manière quotidienne, mais regardez à long terme le graphique de l'or et de l'argent. C'est la même chose. Surtout celui de l'or euh, semble vraiment rever renverser sa tendance vers la hausse. Donc, euh, les beaux jours de l'or euh, loin, sont loin d'être terminés. Et on va terminer justement avec euh, la dette sur marge euh, au niveau euh, des individus, des entreprises. Euh, on est rendu là. Euh, margin debt... Euh, euh, sur le, le, le réel le, des pays qui se trouvent à dispe, dispo, euh, disposable personnel personal income, le revenu personnel. Donc, euh, les individus, les personnes sont hyper endettées pour avoir acheté des actions. Donc, euh, comme ça s'est produit en 2000, en l'année 2000, où j'ai vraiment été euh, saigné euh, euh, au niveau des marchés boursiers, c'est lorsque je suis rentré dans le marché, eh bien, on est dans une situation très, très similaire en, euh, à l'année 2000 du au fait que des euh, euh, actions technologiques ont ont été euh, favorisés dans les dernières années et euh, ont été en bulle et on voit très très bien que les actions technologiques commencent à souffrir beaucoup entre autres Facebook et euh, donc les matières premières commencent à prendre de la force comme au début euh, des années 2000 lorsque l'or a commencé une nouvelle course euh, où le prix est passé de 250 dollars à euh, à peu près euh, mais ben, 2000 à peu près, là. Le, le, le prix a piqué, là, mais c'est à peu près dans ces coins-là. Donc, on est rendu vraiment mais 1900 quelque chose, mais on va dire 2000, là, pour arrondir. Donc, on est passé de 200, euh, 300 à 2000 Là, on a eu une longue, longue, longue correction et là, on a... On a brisé le 1360 et là, on est en, à la hausse. Donc, les soubresauts qu'on pourrait avoir euh, sur le marché de l'or et de l'argent qui va suivre euh, ne sont que des soubresauts dans une nouvelle tendance haussière. Donc, euh, c'est ça. Les, les, les, ce qui était peur, hein, c'est que les dettes sur marge sont très, très élevées, comme dans les années 2000. Donc, euh, ça va être à suivre si euh, le marché va être capable de supporter tout ça. Donc, euh, on se revoit très bientôt, surtout peut-être avec ce qui va se passer au niveau de la Fed, quelle sera la hausse des taux et comment les marchés vont réagir à cette hausse des taux. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.